Salut, salut Caso de Je ne l'apprends pas, la crise sanitaire traversée durant la première moitié de l'année 2020 a, va profondément transformer ou accélérer certains modes de consommation. Dans cette vidéo, justement, je vais vous présenter 7 secteurs d'activité qui ben, voient leur marché profondément modifié et qui présentent désormais de nouvelles opportunités. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai également un framework qui permet d'analyser et d'évaluer le potentiel de vos idées. On commence directement avec tout ce qui a trait à l'organisation du travail. Le confinement a fortement accéléré l'avancée du télétravail dans chaque culture d'entreprise. Je ne m'avance guère en disant qu'à l'avenir, nous serons de plus en plus nombreux à travailler depuis chez nous. D'ailleurs, cette évolution est plutôt bien consentie de la part des salariés puisqu'il ne serait, d'après ce sondage de Pionoué, que 13% pouvant télétravailler ne souhaitant pas l'implémenter dans leur quotidien. Et cela va inéluctablement nous conduire à passer d'avantage de temps chez nous. Et donc, de rendre encore plus palpable le besoin d'optimiser son espace, de trier ses objets. Il ne serait donc pas impossible de voir à l'avenir se développer des consultants en rangement euh, ou autre fantaisie du genre. Autre problème qui va grossir en parallèle de cette tendance, la difficulté de plus en plus aiguë à dissocier vie perso de vie Pro. Là encore, on peut imaginer plein d'objets de services qui permettraient de mettre davantage de garde-fous entre ces deux univers. Euh, pour ceux qui ont par exemple la chance de disposer d'un jardin, on pourrait imaginer des Tiny House dans le jardin qui seraient consacrés au travail. Ou encore des applications qui auraient pour but de nous déconnecter des inputs du travail euh, au-delà d'une certaine heure, au-delà de certains jours. Là aussi, les problèmes sont déjà ancrés dans une réalité existante, je pense notamment aux notifications incessantes de Microsoft Teams ou de Slack. Mais outre l'organisation de l'espace de travail, on remarque aussi un rapide et profond changement concernant l'évolution de la productivisation du travail. Dans notre contexte, l'agilité n'est plus un plus, c'est une nécessité. Il faut réagir vite et au sein des entreprises, face à des besoins informatiques qui augmentent de façon exponentielle et des équipes IT dans le même temps qui sont surchargées, est apparu ces dernières années ce qu'on appelle le « no code ». Les logiciels no-code, c'est ce qui vous permet de développer des applications sans avoir besoin à programmer, à écrire du code informatique. Certains voient même dans l'arrivée du no-code une révolution comparable à ce que pouvait être l'informatique avant l'arrivée des systèmes d'exploitation macOS ou Windows et où naviguer sur un ordinateur devait passer par des lignes de commande. Et des cas d'usage existent déjà. À titre personnel, j'ai déjà parlé avec l'un des développeurs de Comet, une plateforme de recrutement de freelance IT, m'a indiqué il ne tournait qu'avec du no code jusqu'à un certain niveau de revenus enregistrés peut-être 500 mille euros de transactions enregistrées par mois sur le site avant de commencer à développer la plateforme hein, ce qui leur a permis de tester de façon très agile un peu le, le besoin et de tourner ensuite la marketplace le mieux qu'il soit et d'après ces chiffres le marché du no code est estimé à 8 milliards en 2018 et devrait atteindre 46 milliards en 2023 soit une progression de 43% par an. Donc autant vous dire que là encore, ça va créer euh, beaucoup d'opportunités, hein, peut-être des consultants no-code, euh, des formations en no-code et tout un tas de services qu'on pourra imaginer dans cette galaxie. Car quoi qu'on dise, les planètes s'alignent sur ce marché, hein, pénurie de développeurs, transition digitale des entreprises et des barrières à l'entrée pour lancer un nouveau business qui de plus en plus diminue. Donc, euh, tout est réuni pour faire croître ce marché. Dernière opportunité que je souhaite évoquer dans cette évolution de l'organisation du travail, celle consistant à aller apporter de nouvelles solutions au sein de services de webconférence. Là encore, c'est impensif de dire que le Covid-19 a été le meilleur Chief Digital Officer de l'histoire et que grâce à cela, euh, les services de webconférence vont grimper. On le sait. Mais je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que Personnellement, en 2013, j'ai vu des business fleurir en surfant sur l'émergence de Stripe. En 2015, j'ai vu des business fleurir en surfant sur l'émergence de Slack. En 2020, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités à aller apporter des services sur du Google Meet, aller apporter des services sur du Zoom qui ont vu leur usage exploser ces dernières semaines. Donc il va sans dire qu'il y aura un marché pour tous ceux qui parviendront à résoudre un problème rencontré par les utilisateurs au sein de Zoom ou de Google Meet. Hein un petit chiffre, durant le confinement, 40% des français ont utilisé pour la première fois un service de webconférence. C'est énorme et parti pour durer. Second secteur d'activité qui va structurellement évoluer ces prochaines années, le secteur du sport et du bien-être je les ai volontairement fusionnés car une tendance de fond se dégage, la convergence du marché du sport, de la nutrition, du bien-être, du sommeil. Et autant vous dire que Uber, Amazon, Apple se frottent déjà les mains de cette convergence. Et donc première opportunité qu'il découle de ce constat, la création de salles de sport 360 degrés. Il va sans dire que la période de confinement a montré les limites d'une salle de sport dans laquelle on ne rendait que 2 trois fois par semaine. Hein, ça s'apparentera à l'avenir davantage à de la location de matériel que à l'adhésion d'une salle de sport où on attendra de plus en plus de rejoindre une marque forte qui sera capable de s'occuper de nous le week-end, le soir, pendant les vacances avec un accompagnement nutritionnel bien plus important de ce que l'on peut recevoir aujourd'hui et également peut-être un accompagnement mental. Alors évidemment ces abonnements-là ne seront plus 30 euros par mois mais seront bien plus coûteux en parallèle de ce service globalisant, je vois très bien se développer toute une gamme de produits au service au sein des trois verticales suivantes. L'activité physique, le sommeil, la nutrition. Concernant la nutrition, ça paraît une hérésie qu'en 2020, euh, certains programmes dits personnalisés se contentent simplement d'enregistrer la variable de l'âge, du sexe, du poids et de la taille. Je pense que dans le futur, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus granulaire, de beaucoup plus fin, de beaucoup plus précis, de beaucoup plus... Personnalisé. Certaines entreprises vont également certainement faire succès en se positionnant sur des niches type vegan, type sportif. Certains ont d'ailleurs déjà émergé. Concernant l'amélioration du sommeil, là aussi, la recherche avance et on fait face à un problème dont souffrent beaucoup de personnes et qui est réellement douloureux pour quiconque en souffre. Donc on pourra imaginer ce marché se décomposer en trois verticales. Les services liés à l'optimisation de la routine entourant le sommeil. Ensuite, tous les produits thérapeutiques liés à ces enjeux. Et enfin, le marché des mobiliers dédiés au sommeil. Enfin, concernant l'activité physique, on peut imaginer peut-être des produits dédiés à muscler certaines nouvelles parties de notre corps. Je peux en penser notamment aux coûts, puisque dans le monde dans lequel on vit, on a tous tendance de plus en plus à avoir des coûts un peu dits de geek. Face à cela, nous pourrons imaginer différents types de produits, sachant que ce problème de posture entraîne des problèmes de santé et dégrade aussi notre apparence physique. Hein, le, le coup c'est peut-être un des muscles les plus sous-estimés qui peut avoir chez les hommes un impact sur l'apparence physique. Et on pourrait également imaginer à court terme le succès d'entreprises commercialisant des masques par exemple anti-pollution. D'une part puisque c'est un fait, le port du masque va se démocratiser dans les mois, dans les années à venir sur l'ensemble de la planète, que l'on soit en période de pandémie ou non. Je peux peut-être reprendre l'analogie du, du VIH. Euh, J'imagine, j'en sais rien, peut-être je me trompe, mais qu'en 69 à Woodstock, euh, s'il en disait que dans 20 ans, euh, ça allait être la règle, dans tous les premiers rapports sexuels, de porter un préservatif, peut-être qu'à l'époque, les gens euh, nous auraient rionné Et pourtant, 20 ans plus tard, ça a été le cas là certainement que si on disait qu'en 2010, dans 20 ans, euh, la plupart des gens dans un lieu public porteront des masques, personne n'y aurait cru. Pourtant, après cet épisode, ça risque de se produire et dans, ce sera plus facile pour d'autres moments de la vie d'intégrer ce port également, et ça pourrait être utile pour tous ceux qui sont concentrés autour de grandes périphéries où l'air est plutôt pollué, parce que, c'est toujours plaisant de faire du sport en plein air, mais c'est malheureux lorsqu'on fait du sport en plein air et qu'on fait du mal en son corps parce que on inhale des mauvaises particules. Donc on pourrait imaginer quelque chose résoudant ce problème. On passe à présent sur un secteur qui fait partie des plus impactés par cette crise sanitaire du coronavirus, la restauration. Avant cette crise, si l'on parvient à faire l'effort de se remémorer ce qu'était ce monde d'avant, un restaurant Pouvait rencontrer le succès s'il excellait sur au moins l'un de ces deux aspects. La qualité de sa cuisine, l'expérience fournie à ses clients. Malheureusement, ceux qui misaient seulement sur ce dernier point sont obligés aujourd'hui de se réinventer. Alors, il est possible de transformer la nouvelle faiblesse que sera la distanciation sociale en force, en avantage. On a l'exemple de ce restaurant à Amsterdam. En effet, le restaurant de l'espace culturel médiamatique propose dorénavant à ses clients de manger dans des petites serres en aluminium. Alors, j'en conviens, trouver l'équation économique avec des tables de deux espacées dans des lieux où le loyer coûte cher reste encore à trouver. Mais au moins, en se positionnant en tant que lieu à confidentialité élevée, on pourrait imaginer devenir « the place to be » pour tous les déjeuners à faire ou des meetings, les, les, les dates un peu hasardeux, etc. D'ailleurs, pour les plus ambitieux restaurateurs faisant ce pari, la réservation de ces petits îlots de confidentialité pourrait être vue comme une source d'upselling et générer des revenus supplémentaires. Par ailleurs, le visuel d'une assiette devra également être aussi repensé pour être adéquate à cette nouvelle pratique en vogue, celle du drive. Un mode de consommation qui a été découvert par... Plus d'un million de Français durant le confinement et parmi eux, la moitié étaient des retraités. Mais le prochain gros truc dans la restauration, ce sont les ghost restaurants, les ghost Kitchen. Selon UBS, le marché pourrait être multiplié par 10 d'ici 2030 et peser 365 milliards de dollars. Les ghost kitchens sont donc tous ces restaurants qui n'accueilleraient plus de clients mais qui se contenteraient de faire livrer leurs plats à leurs clients. Au sein de ce nouveau marché, trois modèles se dessinent. D'une part, celui d'une marque forte. On a l'exemple notamment de Bon Appétit aux états unis qui fonctionne sur ce modèle-là. Second modèle, -là. Ce model, celui d'entreprise qui prendrait le pari d'être à la fois des restaurants virtuels et Ghost Kitchen. Donc ils concevraient les plats et les déclineraient autour d'un univers propre à chacun de leurs restaurants virtuels. On a l'exemple en Allemagne de Kits qui performe. On estime en effet à 15 millions d'euros le chiffre d'affaires réalisées les dernières par cette plateforme allemande qui a donc l'avantage d'avoir peu de frais de structure et la possibilité d'économie d'échelle en mutualisant certains coûts. En revanche vous l'avez compris parmi les principales contraintes c'est qu'elle n'est pas maître de la livraison et donc elle ne récolte pas la data venant des préférences de consommation de ses clients. Enfin un troisième modèle à la Frishti en France qui internaliserait l'ensemble de la chaîne de valeur en son sein et donc qui permettrait de Créer, distribuer son propre restaurant, sans recevoir de clients. En dehors de cela, si vous avez un profil business et immobilier, mais que vous intéressez énormément à la restauration, vous pouvez miser sur les ghost kitchen partagés. Car si le restaurant n'accueille plus de clients, pourquoi ne pas partager votre espace avec d'autres cuisines pour mutualiser le coûts. D'ailleurs, même avant la crise de coronavirus, des premiers modèles de WeWork restaurant voyaient le jour, avec notamment Cloud Kitchen, créé par le fondateur Alexio lex Très vite, ce qui me semble. Enfin, si vous avez davantage un profil tech, sachez qu'il y a probablement un besoin dans le fait d'être en capacité de centraliser les commandes qui proviendraient de Uber e, de Foodora et de ces différents services de livraison, et également à pouvoir être en capacité de fournir des analytics aux restaurateurs qui commercialiseraient leur menu à travers ces plateformes de livraison de nourriture. Quatrième secteur qui devrait profondément muter, celui de la communication. À chaque crise, la communication fait partie des budgets principaux dans lesquels les entreprises vont être amenées à couper. Cette étude d'EPOCA estime que la baisse des budgets en 2021 devrait atteindre 18% pour les entreprises françaises. Et face à ce besoin de rationaliser les coûts, on pourrait imaginer voir apparaître une plateforme qui proposerait à chaque annonceur de pouvoir enchérir sur des emplacements billboard vous savez ces grandes affiches en bord de, de route qui permettent de faire la promotion de façon contextualisée souvent d'un commerce environnant en effet dans ce monde à l'information si rapide si abrupte, il est de plus en plus compliqué de prévoir une longue séquence de communication qui ne serait pas perturbée par un quelconque environnement événement extérieur et de ce fait il serait rassurant pour les annonceurs de pouvoir jouer avec le contexte pour afficher la publicité qu'il souhaite, qui paraît la plus impactante, cohérente, avec l'environnement extérieur, un peu à la manière de ce que propose Google Ads sur la régie publicitaire de Google. Autre opportunité à offert à la communication, celui d'investir les nouveaux formats. Avec l'émergence des podcasts, on y viendra, et des assistants vocaux, la voix, par exemple, prend de plus en plus d'importance dans les communications de notre époque. A ce sujet, Next Media Solutions, la régie publicitaire du groupe Altis Media, a développé un nouveau format publicitaire interactif pour les podcasts du groupe en partenariat avec ADN.ai, une agence spécialisée dans les contenus promotionnels pour les assistants vocaux. Concrètement, à la fin d'un podcast, un message invite l'auditeur à engager une interaction orale avec son portable ou son enceinte connectée pour bénéficier d'une offre commerciale. Pour observer ces nouvelles opportunités et détecter les bonnes pratiques au sein de celles-ci, il peut être intéressant d'aller observer ce qui se produit sur la régie publicitaire de Clubhouse, cette nouvelle appli audio qui fait fureur dans la Silicon Valley, plateforme accessible uniquement par invitation qui propose aux participants de discuter entre eux à l'oral sans vidéo. Ou également de voir comment vont évoluer les publicités euh, promues au sein de Spotify, Deezer, etc. Cinquième secteur, celui des podcasts. Et pour le coup, on fait face à un secteur qui n'a pas vraiment eu besoin de la pandémie du Covid-19 pour euh, augmenter sa croissance qu'il connaît pour le coup depuis au moins le milieu des années 2010. Alors petit chiffre au passage, ce marché devrait peser l'année prochaine un milliard de dollars alors qu'en 2018, il ne pesait qu'en même pas 700 millions de dollars. Hein, aucun média n'a cru aussi rapidement ces dernières années. Alors j'imagine bien que la frénésie accompagnant ce nouveau format de média avait été détectée par bon nombre d'entre vous, néanmoins permettez-moi de vous proposer trois vecteurs d'opportunités à saisir. La première, celle d'être en capacité de proposer un logiciel de montage offrant une UX bien supérieure à ce qui est proposé actuellement. Alors je sais que pléthore d'outils sont en train d'apparaître. Néanmoins, un des acteurs, des leaders du marché reste le logiciel Audacity que j'utilise personnellement sur le montage de mes quelques podcasts enregistrés. Alors ça fonctionne très bien, mais c'est un logiciel au design un peu des années 2000 et d'ailleurs je pense qu'il a peu été mis à jour depuis cette période de lancement. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être convaincu par le fait que Audacity est encore aujourd'hui très largement utilisé, je me permets de vous partager ces quelques statistiques issues de mon Google Ads Manager. Ensuite, second problème que j'imagine à attaquer, celui de la découvrabilité des nouveaux podcasts. En effet, actuellement, il est assez complexe de découvrir ce qui se fait de mieux sur le marché et en tant que podcasteur d'aller faire connaître son podcast. Donc un peu à l'image de Google dans les années 90, une véritable prime sera offerte à la plateforme d'écoute de podcast qui sera proposée à un moteur de recherche pertinent qui dépasserait la simple recherche par mots-clés figurant dans le titre de l'autre du podcast ou le titre de l'épisode de podcast. Enfin, dernière opportunité dans ce domaine. Être en capacité de produire des contenus interactifs qui dépasseraient donc la simple écoute passive. On a notamment l'exemple de Solve qui a levé fin 2019 20 millions d'euros pour lancer un podcast interactif permettant aux auditeurs de choisir les suspects à interroger pendant les enquêtes et d'analyser les preuves tout en s'entraidant sur les réseaux sociaux. Le modèle peut faire penser à Killer, une start-up qui produit des histoires criminelles interactives à résoudre chez soi. Dans cette continuité, on va à présent s'intéresser au sixième secteur d'activité amené à profondément muter, accélérer, celui du jeu au sens général, du jeu de société, du jeu de vidéo. Et on va commencer dans un premier lieu à identifier les opportunités qui apparaissent dans les jeux basés sur des modèles d'histoire interactives encore une fois. En France, on peut par exemple penser à Whisperies. Qui propose des histoires interactives pour les enfants ou aux jeux d'histoire délirantes. Blaze qui compte 100 000 téléchargements par mois et à peu près 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Le marché des jeux vidéo va également continuer à croître et des opportunités vont certainement apparaître. Alors je suis loin d'être spécialiste de ce milieu-là, je n'ai jamais touché à une de ma vie, mais c'est le cas de certaines personnes que j'estime et écoute et qui m'ont déjà évoqué le fait qu'on se trouverait à la veille l'éclatement d'une bulle, notamment dans le e-sport, qui permettrait au marché de se consolider et de voir apparaître de nouvelles pépites à des tailles incroyables, un peu comme la bulle internet dans les années, début des années 2000. Voilà, donc, là aussi, certainement, de nombreuses opportunités. Et enfin, euh, je citerai également les jeux de société, hein, les jeux classiques, traditionnels, en bois de société, parce que d'une part, c'est un marché depuis une petite décennie qui est en croissance continue, donc qui s'appuie sur une base d'utilisateurs forte et en progression, qui répond également à cette problématique un peu de couper avec le numérique. On a vu apparaître ces 5-6 dernières années la tendance du digital Shabbat. On voit également apparaître depuis une paire d'années les retraites, digital un peu que l'on peut s'imposer. On voit même apparaître des objets qui servent simplement à stocker nos portables et à ne pas permettre de les consulter durant un certain laps de temps. Et il faut bien le dire, les jeux de société traditionnels répondent tout à fait à ce besoin là et permettent de passer à un moment profond de connexion forte avec notre entourage sans être pollué. Et c'est de plus totalement compatible avec cette nouvelle tendance qui s'est un peu renforcée durant le confinement, celle de la « domesticity cozy ». Avec une jeune génération, on a l'impression, qui est beaucoup plus préoccupée par son confort, hein, l'aspect cozy de chez soi, que par son image publique pouvait l'être juste au dessus d'elle la génération instagram alors attention quand j'évoque jeu de société en bois traditionnel je pense bien sûr à tout ce qui est dames échecs petits chevaux mais ça laisse également la place à de nouveaux acteurs d'arriver. on pourrait imaginer un jeu de société qui aurait pour but de stopper des pandémies avec, euh, à la place du Joker, le professeur Raoult. Et on en terminant enfin par un secteur qui a été très, très, très lourdement touché par la crise euh, du coronavirus, c'est le secteur de l'événementiel. Alors ça faisait plus d'une décennie que celui-ci était en croissance folle et qu'il était porté notamment par des événements qui avaient pour but de réunir un nombre incroyable D'artistes avec un nombre encore plus incroyable euh, de spectateurs, et ben là évidemment euh, ce paradigme doit totalement évoluer. On ne pourra plus en pendant un certain temps, mais peut-être pendant plus longtemps que beaucoup ne l'espèrent, réunir autant de personnes dans un même lieu. Ce ne sera même vu avec de l'inquiétude. Hein. On a eu euh, euh, les attentats, on a maintenant euh, la peur de, de contamination virale. Et donc ça suppose de réinventer un nouveau modèle économique hein, qui dépendra moins de la billetterie et du volume enregistré par la billetterie. Toujours est-il que désormais, pour chaque événement, être en capacité de se produire en live va devenir euh, non plus euh, un atout, mais souvent... Euh, un prérequis nécessaire pour communiquer sur son événement et pour éventuellement le commercialiser de façon peut-être dégradée à un autre type de public. Enfin, en essayant de ne pas tomber non plus dans un épisode de Black Mirror. 3, 2, 1, go 12, hours. Yeah, 12 hours. Ok Bit, um... On peut très bien supposer que l'univers du dating, l'univers de la réalité virtuelle et l'univers de l'événementiel fusionnent ensemble et donnent naissance à ce qu'on pourrait appeler des, des boîtes de nuit virtuelles. Euh, on peut prendre l'exemple d'une entreprise comme Facebook qui possède déjà des assets assez solides, assez robustes pour donner naissance à ce type de projet puisque Facebook dispose d'Oculus, ce produit hein, qui permet de nous projeter dans une réalité virtuelle. Facebook s'intéressait depuis une paire d'années au système du dating et Facebook, si l'on en croit ce poste euh, publié par Simo hein, qui gère l'application Facebook, la française, la cétoise, euh, ben, Facebook a donné naissance euh, depuis le 13 mai euh, 2020 à euh, une nouvelle catégorie 3D d'Avatar que l'on peut tous créer de toutes pièces. Donc tout ça, euh, on est un peu plus à moyen terme, mais ça peut donner euh, des idées et donner l'envie de s'installer dans ces dynamiques. Voilà, c'est terminé, on a fait le tour donc de sept secteurs d'activité qui vont à mon humble avis présenter de nombreuses opportunités dans les mois à venir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous pensez que je me morfond dans une erreur grandissime pour l'un d'eux ou pour plusieurs d'entre eux ou si à l'inverse vous pensez que j'ai oublié d'autres secteurs qui présentent des opportunités bien plus juteuses. Pour finir, pour ceux qui voudraient tester leur euh, idée de projet un peu innovant je vous invite à faire ce test ici il n'y a qu'une petite demi-douzaine de questions et à la fin de ce test, vous aurez un score sur le potentiel disruptif de votre futur projet. J'ajoute rapidement que j'ai placé dans la barre de description de cette vidéo un lien vers mon formulaire d'inscription à ma newsletter que j'envoie une fois par mois et qui contient les opportunités un peu du mois marketing commercial à saisir pour croître. J'espère que ça vous a plu, à bientôt